Euh, dans une semaine euh, qui peut être, euh, on le sait, hein, euh, très chargée. Justement, euh, par rapport à la conciliation vie pro, vie perso, le télétravail, quand il est bien mené, quand il a été bien construit, ça peut apporter euh, bah, des soupapes un petit peu dans, dans cette vie qui est, qui est souvent dense. Euh, donc le télétravail, euh, pour que ça fonctionne, bah, il faut qu'il soit choisi. Il ne faut pas qu'il soit forcément subi. Il faut que la personne ait envie de télétravailler. Il faut qu'il y ait les conditions matérielles pour euh, télétravailler. Il faut qu'il y ait un espace euh, chez soi euh, sur lequel on se sente bien. Il faut que l'espace le, soit euh, euh, euh, aménagé pour que l'activité puisse être réalisée. Et puis à la fois, il faut que l'entreprise ait mis un cadre autour de l'activité. Il faut que l'activité qui se fasse en télétravail puisse être réalisée dans de bonnes conditions. Euh, donc voilà, ça c'est les clés un petit peu du télétravail. Euh, nous on s'interroge pas mal sur euh, ce qu'on appelle le tout télétravail. Euh, on, en tant qu'ergonome, on ne va pas forcément vers ça spontanément parce qu'on estime que le travail, c'est aussi un lieu de socialisation. Euh, c'est un lieu aussi où, normalement, on retrouve le collectif de travail, on retrouve un petit peu ce qui fait sens commun et ce qui fait aussi euh, appartenance à, à, une, à une, une entreprise. Et le fait de, pas, de, de ne pas avoir du tout de contact avec l'entreprise, quand on est tout le temps en télétravail, peut créer euh, euh, ce sentiment un peu d'isolement, qu'on peut, euh, qu peut euh, parfois entendre dans, dans des situations... Euh, voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Alors, euh, L'autre la, avantage aussi, je pense, et c'est en ça que les entreprises vont peut-être se positionner, c'est la question des locaux. C'est-à-dire que, est-ce que quand on télétravaille, on peut du coup avoir moins de locaux bah, C'est une vraie question, euh, certainement. Et certainement que dans certaines villes, dans certaines métropoles, euh, c'est quelque chose qui va être mis en place. Euh, moi, je, je reste toujours vigilante avec l'idée que dans une entreprise, pour pouvoir être bien dans une entreprise, il faut y avoir sa place. Et donc, bah, la question des locaux, euh, elle, elle est importante parce que ne pas avoir de bureau dans une entreprise peut être perturbant aussi. Euh, voilà, on entend beaucoup parler de bureaux nomades, on est beaucoup questionné sur le, tout ce qui est flex office. Et euh, on est assez... Euh, Méfiant par rapport à ces nouvelles organisations. Donc oui, le télétravail, c'est tout à fait intéressant quand il est cadré, quand il est managé, quand l'activité euh, est télétravaillable. L'écueil, justement, ce serait d'aller peut-être vers quelque chose de trop solitaire ou de créer un sentiment d'isolement.